L'alimentation, c'était vraiment au cœur de nos préoccupations et c'était vraiment très important pour nous que, que ça, ça change en fait. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est ben, vraiment euh, trouver notre place dans toute cette chaîne pour apporter notre, notre utilité et, et on a trouvé ça dans le maillon logistique de, de, de la chaîne et, et c'est vraiment important pour nous parce qu'on voit que personne ne s'en occupe. Et, et là, on a vraiment quelque chose à faire. On n'est pas des logisticiennes, mais on voit que ben, toute notre énergie et nos compétences variées, on peut, les mettre, on peut les mettre en œuvre pour développer quelque chose qui est tourné vers l'avenir, qui est innovant, qui correspond aux attentes d'aujourd'hui, de, ben, des gens d'aujourd'hui, des producteurs d'aujourd'hui. On a décidé de créer une chaîne logistique pour le circuit court grâce au covoiturage de produits pour permettre voilà, le circuit court de se généraliser et aux consommateurs d'avoir un accès plus facile et moins cher aux produits qui sont locaux. Mon initiative positive c'est La Charette, c'est euh, un site collaboratif de covoiturage entre les producteurs pour les aider à livrer quand ils décident de se tourner vers le circuit court et la vente directe. Alors on n'est pas du tout des logisticiennes, nous ce qu'on a essayé de faire c'est vraiment d'apporter euh, un regard neuf sur le problème avec, euh, bah, avec tout ce qui se fait aujourd'hui en termes collaboratifs, dans, dans, voilà, dans, quand on parle de Car, de de de fin tout ce qui se fait, on s'est dit mais... mais... Là, pour le circuit court, pour la vente directe, pour les enjeux, pour les enjeux que, que c'est, euh, le collaboratif et le covoiturage, ça, ça semble vraiment être la solution idéale et répondre à tous les enjeux et à toutes les contraintes de, de ce mode de distribution. Pour l'instant, nous, nous sommes bénévoles, on, on ne se rémunère pas sur, euh, sur cette initiative. Depuis euh, un peu plus d'un an, ouais, un an et demi maintenant. Ouais. Un producteur va vouloir mutualiser un trajet, par exemple, il part du Châtelard dans les Bauges, voilà, au cœur des Bauges, et puis il se rend à Chambéry. Donc euh, il va se connecter sur charrette.org. Il va regarder, il va faire une recherche pour voir si le châtelard Chambéry a déjà été posté par un autre producteur. S'il ne trouve pas d'autres producteurs qui a déjà posté un trajet, qui a déjà manifesté en fait ce besoin, il va pouvoir poster lui-même le trajet, donc il va rentrer toutes les, toutes les, tous les détails de ce trajet. Donc je pars du châtelard, je vais à Chambéry ou en tout cas j'ai besoin que quelqu'un y aille à cette date ou dans l'intervalle de cette date. Et, et voilà, il va trouver, grâce au moteur de recherche, ben, un autre producteur qui va, qui va être intéressé aussi par ce trajet. Ils vont se mettre en lien, s'accorder sur le partage de frais, sur le moment de, de, de le relève des produits, etc. Et ensuite, ben, voilà, un des deux producteurs va, va faire la livraison et, et il va être payé pour, le, pour les frais qui correspondent. Ça ne correspond pas du tout à ce que je faisais avant. Toutes mes compétences, toutes les compétences que j'ai acquises avant, je pense que j'en utilise très peu aujourd'hui, mais j'en développe beaucoup d'autres. Et finalement, le fait de faire quelque chose qui a du sens pour moi et avec un enthousiasme vraiment grand des personnes avec qui je travaille euh, autour de ça, ben, ça c'est très gratifiant et c'est très motivant. Ça marche bien, oui. oui. C'est vraiment, en fait, on s'est rendu compte quand on a quand on a créé le site et qu'on a eu nos six premiers utilisateurs sur six utilisateurs qui se connaissaient euh, pas ou enfin ils se connaissaient pas tous, mais ils n'étaient pas forcément prêts l'un de l'autre. Il y avait déjà deux opportunités de mutualisation. Donc c'était, enfin vraiment là, on s'est dit ben c'est énorme ce qui peut se passer parce que beaucoup de producteurs pensent qu'ils connaissent déjà tout le monde, que quand ils veulent mutualiser ils savent, oui, mais et en fait non, en fait pas du tout quoi. Sur six, il y en avait déjà deux et ils n'étaient même pas vraiment à côté. Donc en fait, euh, si vraiment on arrive à mailler correctement un territoire, euh, les, les possibilités vont être vraiment importantes quoi. Et les producteurs qui ont trouvé euh, qui ont trouvé charrette euh, à leurs pieds, <rire> donc qui ont trouvé des covoitureurs sont, sont, étaient très contents, étaient vraiment ça, enfin. Ils étaient vraiment très contents de la solution. Donc aujourd'hui, on a 105 producteurs inscrits euh, qui, et avec euh, une centaine de, de trajets qui sont postés régulièrement. Donc euh, principalement sur Rhône-Alpes, mais aussi un peu sur Bretagne et un peu en Occitanie. Pour l'instant, il n'y a pas du coup beaucoup de résultats parce qu'on est vraiment juste en phase de, de sortie de test. Donc on sait qu'on répond en besoin, on sait qu'il qu y a un énorme besoin en logistique et que la, la, la, le covoiturage de produits répond. Le fait de, de faciliter en fait les, les livraisons de produits euh, de centres ruraux à centres urbains, ben c'est déjà vraiment un premier pas assez important vers, vers la reconnexion entre les personnes et puis le, leurs agriculteurs. Euh, et et l'ouverture qu'on veut faire aussi aux particuliers dans cette configuration là fait vraiment beaucoup de sens parce qu'on reconnecte vraiment les acteurs d'un territoire et c'est vraiment en fait tout le monde qui, qui, devient, qui devient acteur actif de, de de l'alimentation et de. Et, et voilà. Et moi, je suis voisine d'un agriculteur, ben, je peux l'aider aussi à, à descendre ses bouteilles de vin ou voilà, à remonter du miel pour, pour sa ferme. C'est vraiment. Euh, déjà sur un territoire, en fait, reconnecter tout le monde, les agriculteurs entre eux et les agriculteurs et leurs voisins. Et aussi de reconnecter ben, les producteurs aux, aux urbains qui, qui sont finalement loin de, de, des campagnes et qui n'ont pas forcément. Euh, la, la, la possibilité de, de consommer local. C'est pas forcément très loin local, mais, mais des fois c'est trop loin. Quoi. Des fois, 20 km c'est trop loin. Je suis utile, en fait. Je, je deviens vraiment... Euh, ce que je fais tous les jours, c'est utile. Et, et, et ça participe à la construction de quelque chose que je veux voir émerger. Et j'ai beaucoup moins de frustration par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Et, à, et, et voilà, parce qu'on dit beaucoup, ben que le monde a changé que ça ça va pas que ça ça va pas et ben aujourd'hui je le dis un peu moins parce qu'en tout cas je sais que je fais quelque chose pour que ça change ouais. donc c'est ça apaise la frustration c'est très c'est très gratifiant et c'est ouais c'est ça, ça contribue à, à rendre la vie beaucoup plus euh, euh, comment dire équilibré. Et... L'alimentation c'est quelque chose que on... <rire> qui est dans le... au centre de notre vie de tous les jours. Tous les jours on mange, tous les jours, on... On... peut-être pas tous les jours mais en tout cas plusieurs fois par semaine, on, on va acheter de la nourriture, on, on consomme de la nourriture et, et donc si, si, ça... si on s'occupe pas de ça en priorité, euh... je sais pas de quoi on va s'occuper, enfin tout est important, mais en tout cas ça c'est un vrai impact écologique, économique et sur notre santé. Et c'est quelque chose qu'on peut changer facilement. Donc en fait, euh, ça peut faire vite faire une boule de neige sur aussi tout ce qui, toute notre consommation qui va autour. Mais en tout cas, c'est une première chose qu'on peut changer facilement. Ça fait longtemps que, que, que, que c'est un intérêt euh, très important pour moi. Euh, ça a été... Euh, c'est devenu, devenu de plus en plus central en fait, euh, au fur et à mesure que, que, que j'avançais. Et, et aujourd'hui, ben ça permet de mettre de la cohérence dans tout le reste de, de ma vie en fait, de, de par l'alimentation, de tout le mode de consommation qui va autour, etc. Ça permet vraiment d'envisager de, l'avenir d'une manière positive et sereine, et de se dire, ben non, en fait, il y a des solutions et on n'est pas condamné à, à vivre le chaos que, que, que, que que tout ce qu'on vit aujourd'hui nous prédestine. Et c'est très satisfaisant en fait, on voit vraiment qu'on arrive à faire bouger les choses, à être utile, et à être utile dans une perspective d'avenir en fait, dans l'avenir qu'on veut construire pour notre alimentation. On a vraiment essayé d'adresser quelque chose qui, qui n'était pas adressé jusqu'à présent. Il y a beaucoup, beaucoup d'initiatives qui, qui, qui naissent et qui se développent autour du circuit court pour aider les producteurs à se connecter aux consommateurs et aux consommateurs de se connecter mieux à leurs producteurs. Et c'est génial. Le circuit court comme il existe aujourd'hui, il n'est pas du tout optimum. Donc il se développe beaucoup. C'est une grosse demande des consommateurs, une grosse demande des producteurs. Mais par contre, tant que le, le maillon logistique sera pas adressé, euh, c est, c est, en fait, c'est le principal front. Donc, euh, on va pas pouvoir créer ce cette, euh, cette nouveau mode de consommation euh, et le généraliser tant que la, la logistique, le problème logistique, sera pas adressé. Il y a beaucoup de producteurs aujourd'hui qui sont sollicités par des épiceries. Euh, je pense au centre de Lyon, ou enfin vraiment dans des zones urbaines très denses avec des épiceries. Euh, euh, vraiment euh, super qui se, qui se crée et qui essaye de trouver des producteurs locaux euh, pour les approvisionner mais aujourd'hui ces producteurs n'ont pas les moyens euh, financiers ou, ou, ou de temps en fait pour, pour, pour délivrer ces, ces, ces produits à ces, à ces nouveaux points de distribution donc euh, nous ce qu'on fait c'est qu'effectivement on leur offre en fait cette opportunité d'accepter ces, ces euh, cette nouvelle distribution et ces, nouvelles, euh, ces nouveaux canaux de, de vente on n'intervient pas dans leur euh, dans la première phase de connexion, c'est-à-dire on ne va pas les aider à vendre ou on ne va pas les aider à trouver un mode de distribution, c'est pas du tout ça. Par contre, c'est vrai qu'on va les aider à pouvoir rendre ça possible. La grande distribution, en fait, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui nous dérange avec, avec ça, c'est que ben, déjà, il n'y a, ben, a plus de lien avec ce qu'on consomme. On ne sait pas ce qu'on consomme. On rentre dans, une grande enfin, dans un grand magasin, on ne sait pas ce qu'on ce, ce qu achète. Euh, le producteur est généralement très mal rémunéré. Euh, et on perd, voilà, on, perd, on perd tout le, tout le lien avec l'alimentation qui devrait vraiment être remis au centre de, au centre de notre vie. C'est no no no vraiment un enjeu principal qu'on qu devrait remettre en place. Je dirais que je suis très étonnée par euh, toutes les possibilités euh, qui nous sont offertes en fait, et, et, et par le fait qu'en fait, dès qu'on ose un peu, dès qu'on essaye quelque chose, ben. En fait, il y a plein de choses qui sont possibles et qu'on croit impossibles quand on, quand on vit dans, dans, voilà, dans, notre, dans notre univers bien bordé, etc. Mais qu'en qu en fait, dès qu'on ose un peu, il y a plein de portes qui s'ouvrent. Alors, il y a plein de portes qui s'ouvrent difficilement, mais, euh, mais il y en a beaucoup qui s'ouvrent facilement et avec plaisir et enthousiasme. Et, et de voir tout cet enthousiasme autour, autour d'une initiative qu'on porte à deux, qu'on a créée juste nous, avec nos idées, euh, c'est très surprenant. Et c'est toujours un peu une surprise de voir que les gens sont, sont aussi enthousiastes que nous. On a mis en ligne un calculateur de prix pour leur donner une idée de combien coûte un trajet. Après c'est les producteurs entre eux qui s'arrangent en fait parce qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, de particularités et puis c'est du c'est du collaboratif donc c'est vraiment à eux de fixer en fait, le, le tarif qui pense être le tarif juste. Pour, pour le partage de frais. Pour l'instant, on n'est pas du tout rémunéré là-dessus. Pour l'instant, le site, comme on l'a développé dans sa version test, n'inclut ne, ne, pas de, de, de, de, de frais. Donc on n'est pas rémunéré. Par contre, dans le site qu'on va sortir cet été, il y aura un paiement en ligne. Donc en fait, les producteurs vont se payer en ligne. Et du coup, le site prélèvera une commission de 10% sur le partage de frais. Et ça permettra aussi à l'initiative de vivre et à la plateforme de se rémunérer. Le numérique joue vraiment un rôle catalyseur de, de relations et de connexions. Euh, c'est vraiment pas quelque chose qui isole. C'est vraiment pas quelque chose. C'est vraiment un, un outil. C'est un outil qui est génial, qui, qui est très dangereux pour certaines choses, mais qui est génial. Et, et là, c'est un outil qu'on a décidé d'utiliser pour, pour reconnecter les gens et, et reconnecter les consommateurs avec avec ce qu'ils mangent. Aujourd'hui, non, les consommateurs ne participent pas au covoiturage. Euh, C'est vraiment euh, une plateforme entre producteurs. Par contre, dans, dans l'ouverture, on va, on va dans le site qu'on va sortir cet été, on a décidé d'ouvrir aux particuliers pour qu'ils puissent aussi eux aussi offrir en fait leur place dans leur véhicule s'ils veulent transporter des produits. C'est euh, pertinent notamment dans le cas de, de, de, de configuration comme au Parc des Bauges où en fait il y a il y a des producteurs, mais il y a surtout beaucoup d'habitants qui font les trajets de, de zone de production au bassin de consommation. Les producteurs connaissent leurs voisins, donc ils ont confiance, ils sont vraiment prêts à leur laisser leurs produits. Et du coup, ça fait vraiment sens de pouvoir utiliser aussi ces trajets, ces trajets personnels et quotidiens des, des particuliers la plupart des retours étaient hélas un peu frustrés, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas assez de monde, il n'y a pas assez de monde encore, c'est clair qu'on n'a pas atteint le, le, le, le, le nombre critique d'utilisateurs pour que ça fonctionne vraiment de manière fluide, donc la plupart des retours étaient plutôt frustrés en disant bah, c'est une solution qu'on attend, c'est vraiment quelque chose qu'on voudrait mettre en place, mais autour de chez moi, il n'y a pas assez de monde pour que, pour que vraiment euh, ce soit fluide et qu'il y ait des opportunités suffisantes pour que ça devienne mon mon mode de livraison euh, régulier. C'est quand même très difficile, <rire> c'est très difficile. Euh, on se sent très seul en fait. Euh, c'est vrai que quand on vient, toutes les deux, on vient de ben, d'entreprises de, de, très structurées où on avait une place vraiment bien définie et c'est vrai que là, on se sent un petit peu seul dans l'entrepreneuriat. C'est, pas toujours facile en fait de, de créer quelque chose, parce que personne ne nous attend, tous les jours on se lève, on fait, on fait ce qu'on a à faire, mais en fait si on ne le fait pas, euh, ben, il ne va rien se passer et personne ne va s'en rendre compte. Et, et ça, ce n'est pas toujours évident d'avoir notre petite table dans le dos à la fin de la journée en disant bah, « c'est bien, tu as bien travaillé ». C'est difficile, et c'est difficile aussi parce qu'on a beaucoup de retours positifs, mais on a aussi certains retours un petit peu, euh, un petit peu plus sceptiques. Et, et il ne faut pas se démotiver quand, quand, voilà, quand on entend ça, parce que c'est vrai que pour 10 retours positifs, quand on en a un sceptique, des fois, c'est un peu difficile, mais en vrai, c'est important de garder le cap et, et voilà. Mais c'est n'est pas facile, non, c'est pas facile. On a intégré deux incubateurs en fin d'année 2017, un à Genève, un Hub, et un à Paris, dans la Ruche. Donc ça, eux, ils nous ont beaucoup aidés, en fait, déjà à nous sentir moins seuls et puis à nous structurer, à répondre à nos questions. Voilà, on a, on a plein de challenges qui sont communs à d'autres startups, à d'autres start -up sociales. Donc ils nous aident beaucoup, On se sent beaucoup plus soutenus soutenu, accompagné. Ouais. On a plusieurs problèmes sensibles, alors je vais en citer deux. Si j'avais une baguette magique, je ne d'abord venir. Je nous, je nous trouverais d'abord un... un développeur qui veut bien venir rejoindre notre, notre aventure pour... en interne pour vraiment nous aider sur la partie technique. Parce que c'est. Vraiment, vraiment, le site est vraiment important pour notre, pour notre service et au cœur de, de ce qu'on propose. Donc euh, voilà, quelqu'un quelqu qui, qui partage nos convictions, qui partage notre vision de l'entreprise, de, de l'avenir, du circuit court et, et, qui, et qui sache développer, ça serait, ça serait merveilleux. Et la deuxième baguette magique, ce serait de pouvoir lever toute, euh, tous ces freins au, au changement, toute cette résistance au changement que beaucoup de producteurs ont et qui font que malgré le fait qu'ils pensent que c'est une bonne idée, malgré le fait qu'ils pensent que ça résout leurs problèmes et, et tout ça, ils, ils, ont encore un, ils ont encore toujours... Il, il faut vraiment travailler, être pédagogue, etc. Et c'est très long en fait pour, les, pour leur faire changer de, de, de comportement et, et d'habitude. Il y a toute une problématique autour de, de du type de produit qu'on transporte. Est-ce que c'est frais Est-ce que c'est pas frais Est-ce que c'est fragile Est-ce que c'est bio Est-ce que voilà. Donc c'est assez compliqué. Euh, Aujourd'hui, le site ben, est complètement ouvert. Donc on met juste une annonce et puis on peut on peut nous-mêmes ben, déterminer les les contraintes en fait de nos produits. Dans le site qui va, être, qui va sortir cet été, ce sera un petit peu plus bordé, c'est-à-dire qu'on va vraiment devoir définir exactement bah, quel est le volume qu'on veut transporter, quelle est, quelle est la contrainte, à quelle température, etc. Ça doit être transporté. Effectivement, il y a des contraintes sur certains produits sensibles, pas sur tous les produits bien sûr, mais sur certains produits sensibles. Il y a des contraintes. Ouais. Ce que je peux conseiller c'est déjà bah, d'y croire et de ne et de pas se démotiver, fin, de rester vraiment motivé et, et de tout de suite aller au contact de, ben, des utilisateurs et, puis, euh, et puis des gens à qui on essaye de, de rendre service en fait, de, de, du besoin. Du besoin. Et, et au plus tôt, on, au plus tôt on, on rentre en contact avec le besoin et mieux on l'adapte et mieux on adapte notre idée et, et plus c'est gratifiant en plus et plus on, on se sent motivé. Et, et moi, on se, voilà, moi, on, on se décourage. Donc euh, vraiment, rester motivé, garder cet espoir et puis ce, cet enthousiasme. Et, et vraiment, c'est possible. Tout est possible, mais euh, il, faut, il faut toujours rester en contact avec le besoin et, et ce, que les gens, ce dont les gens ont besoin et la manière dont ils veulent utiliser euh, notre service. En fait, vraiment. Pour moi, c'est les deux choses les plus importantes. Quoi. Ma sœur et moi, qui sommes donc à l'initiative de, de ce projet, on était, on était des, grandes, enfin des grandes consommatrices de circuits courts. On cherchait vraiment à, à consommer différemment, de, de manière plus euh, d'avoir plus de visibilité sur, sur les produits, de rémunérer justement ben, les, les personnes qui contribuent à notre alimentation. Et, et donc, ben, pour nous, le, le circuit court, ça répond vraiment à ces enjeux-là, de, de savoir qu'est-ce qu'on consomme, d'où ça vient, de, de mettre l'argent au bon endroit, et, et quand on achète quelque chose, ben, de mettre peut-être un, un montant significatif d'argent, mais on, on sait pourquoi et on, et on sait ce qu'on achète. J'avais perdu un peu d'intérêt dans, dans ce que je faisais, ça faisait plus de sens euh, pour moi et j'y mettais beaucoup d'énergie et beaucoup de temps et, je, et en voyant tout ce qui se passait dans le monde je me disais mais c'est pas possible de mettre tout ce temps et cette énergie à quelque chose qui n'a qui pas vraiment de sens en fait et, et du coup j'ai commencé à ouvrir un peu mon esprit à ce que je pouvais faire parce que j'étais expert comptable, je me disais ben voilà je, peux, je sais faire que ça je, je sais très bien faire des comptes mais, euh, mais peut-être voilà je, je sais pas qu'est-ce que je peux apporter d'autre et et petit à petit, et avec ma soeur aussi, qui, qui pour le coup était déjà plus pluridisciplinaire, euh, on a commencé à s'ouvrir à, à ça, toute la réflexion autour de l'écologie, etc. Je, enfin vraiment, moi, je pense que l'alimentation, c'est la première chose qui peut faire bouger énormément, énormément de choses. Du coup, on a commencé à réfléchir et, et ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais de fil en aiguille, on s'est positionné sur les circuits courts, puis sur la logistique, puis sur le collaboratif, et puis, et puis voilà, ça s'est fait comme ça. On a pris notre téléphone, on a pris des annuaires de, de, des producteurs qui vendaient en vente directe et puis on, on, on les a appelés, on en a appelé peut-être 600 à deux, <rire> c'était beaucoup, c'était beaucoup, c'est vraiment beaucoup et c'était long, Ouais, c'était difficile, mais, euh, mais sur 600 on en a eu 105, donc euh, voilà c'est un bon, et puis, et puis sur les, les 500 qu'on n'a pas encore eu, il euh, y en a beaucoup, beaucoup qui qui étaient très intéressés, donc qui, qui vont se laisser tenter, on espère, en tout cas avec, euh, avec notre nouveau site, qui, qui est plus facile d'usage. Pour l'instant, ça fait un an qu'on a, qu a lancé notre premier site qui était vraiment un prototype fait maison, qui était tout à fait là pour, pour tester la solution, voir si elle répond aux besoins, voir si elle est acceptée par les producteurs. Donc voilà, on passe à, à l'étape à 2, qui est de vraiment donner de l'essor au projet, de développer un nouveau site et d'essayer d'embarquer ben, tous les producteurs qui, qui veulent faire partie de, de, ce, de cette nouvelle consommation avec nous. Pour l'instant, on a décidé de développer Rhône-Alpes en priorité, parce qu'on avait vraiment besoin de, de créer un maillage local suffisant à un certain endroit. Donc euh, on couvre Savoie, Haute-Savoie, Isère, Rhône, Drôme, euh, mais l'idée c'est vraiment après en fait, de répliquer le, le modèle sur toutes les régions de France. La charrette est assez présente autour des Bauges, euh, donc il y a beaucoup de trajets en fait, qui contournent les Bauges ou qui partent du centre des Bauges vers, vers Annecy ou vers Chambéry. Euh, et c'est vrai qu'on a, on a des trajets qui sont très très dessinés de de entre on va dire les Bauges et puis en Haute-Savoie vraiment les centres ruraux jusqu'aux jusqu au, jusqu grandes villes quoi qui sont Annecy, Chambéry mas aussi sur une petite zone du parc où les gens se connaissent déjà alors pas forcément bien mais en tout cas ils savent un peu savent un peu de qui de qui ils parlent et puis et puis on a le parc derrière aussi qui fait un petit peu office de ben voilà de prescripteur de dire ben voilà on va essayer sur ce territoire là de faire de créer un maillage suffisant pour voir si on arrive à approvisionner facilement les villes autour. On, vraiment, on essaye de travailler court parce que c'est très important et, et qu'en fait, de par notre, notre solution, euh, en fait, on vient pour, pour, pour créer un maillon et on se connecte à tout le monde en fait. Donc euh, c'est donc vraiment important pour nous de connaître tout le monde et puis d'essayer de, de voir comment on peut travailler euh, euh, de manière optimale avec, euh, avec tous ceux qui travaillent autour du circuit court. On fait un gros travail de connexion avec les autres acteurs du circuit court. Donc on essaye vraiment d'identifier toutes les initiatives qui, qui gravitent autour, tous les gens qui travaillent avec les, les agriculteurs, les producteurs, les artisans, euh, pour se faire connaître, pour voir s'il y a des synergies possibles, pour essayer de se connecter justement à toutes, à toutes ces initiatives-là. Euh, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps et que voilà, que c'est un peu difficile, donc, euh, c'est vrai que ce serait chouette qu'il y ait une vraie dynamique où, où on est aussi poussé par, par, je pense notamment aux chambres d'agriculture parce que c'est vraiment pour nous, le. Enfin, c'était la, la, la grosse surprise en fait quand on est arrivé dans ce, dans ce secteur, c'est qu'on s'est dit bon ben les chambres d'agriculture c'est génial, elles se connectent à tous les agriculteurs, et elles sont super connues, et elles font plein de choses et on s'est dit bon ben c'est vraiment l'interlocuteur idéal et on a été un petit peu déçus, on n'est pas toujours super bien accueillis ou en tout cas super bien... De, placés ou positionnés dans, dans leur, euh, dans leur euh, programme. Et, euh, pas bien compris peut-être, oui. oui Alors que vraiment, euh, ils essayent de faire quand même maintenant, aujourd'hui, pas mal de choses autour du circuit court et que le principal problème pour embarquer les producteurs dans, dans, ce, dans ce nouveau mode de, de, de distribution, c'est la logistique Donc euh, c'est un peu dommage en fait. Là, les producteurs sont très proches notamment des champs d'agriculture, ils ont beaucoup de formations, etc. Et, et ça, ce serait, ce serait vraiment chouette que du coup, euh, tout ce qui se passe autour de, de ces producteurs qui se tournent vers le circuit, le circuit court euh, les, euh, les sensibilise au problème de la logistique. Les enfin, la plupart euh, savent, savent qu'il y a un problème avec la logistique, ça leur prend beaucoup trop de temps, ça coûte aussi très très cher, mais pour la plupart, euh, ils ne calculent pas leur coûts sur, euh, sur ce, ce poste-là, donc ils ne le savent pas forcément euh, de manière vraiment chiffrée. Donc euh, ce serait vraiment que, que ce travail-là déjà soit, soit fait. Et, et, que, et que notre initiative soit poussée aussi par tous les gens voilà, qui travaillent avec eux, en disant ben, il y a quand même une solution qui existe et, et, et il faut l'utiliser. Pour nous, euh, c'est vraiment une toute petite pierre, euh, enfin un tout petit rouage dans la grande machine, mais pour nous le rêve, ce serait vraiment euh, que, y ait, que, que, que la vente directe et le lien producteur-consommateur soit LA méthode de consommation privilégiée et LE circuit de distribution principal. Et que, et que, et que peut-être les grandes surfaces, bon, peut-être pas disparaissent, mais qu'il voilà, que, que y ait vraiment un changement dans le mode de consommation et de, et de distribution et que, et que ce soit plus facile pour un producteur de vendre ses pommes à 10 km que de les envoyer au Leclerc de, de 100 km ou même, même à travers les frontières. Quoi. We'll Pour les producteurs comme pour les consommateurs, ça ne devrait pas être l'avenir. Avant, j'étais expert comptable <rire> dans une grosse société.